10 propositions, en tout cas 10 mesures phares, c'est en quelque sorte un projet alternatif au projet de loi pouvoir d'achat du gouvernement. volonté en tout cas de la CGT, de faire des propositions qui sont de nature à changer la société, qui sont aussi de nature à changer nos modes de consommation. On veut consommer mieux, on veut consommer avec plus de pouvoir d'achat. Ces dix mesures phares, elles sont essentiellement portées sur la question de l'augmentation du SMIC. La CGT propose un SMIC à 2000 euros. L'augmentation générale des salaires, l'augmentation des minima dans les branches professionnelles. D'ailleurs, on demande à ce que, à la fois les salaires, et les minima soient indexés sur l'augmentation du SMIC, c'est-à-dire que dès lors que le SMIC augmente, l'ensemble des salaires et des minima dans les branches augmentent dans les mêmes proportions et de manière immédiate. On propose aussi, et on continue à le proposer, d'éradiquer les cartes de rémunération, en tout cas l'inégalité de salaire entre les femmes et les hommes qui demeure encore à 28%. On propose aussi d'augmenter les pensions de retraite, on propose l'augmentation des allocations pour les chômeurs, on, on propose aussi de mettre en place une TVA à 5,5% pour les produits de première nécessité, on propose de taxer plus les compagnies pétrolières qui se gavent comme jamais, notamment Total Energy dans la période alors que les prix à la pompe ont fortement augmenté. Voilà, il y a une série de 10 mesures phares qu'on propose et surtout qu'on propose qu'elles soient portées le 29 septembre dans une grande journée de mobilisation avec grève et manifestation la plus unitaire possible. Et en tout cas, c'est l'appel que lance la CGT aujourd'hui pour cette rentrée sociale.